Et à Tlemcen, région pourvue de grandes richesses minérales, le thermalisme n'a jamais été autant en vogue, notamment avec la rénovation de ces deux grandes stations thermales de Bouhnifiya et Bourrara. Les jeunes qui y affluent de plus en plus y découvrent les bienfaits de la médecine douce. C'est un reportage de Mouna Nawal Hamoudi. La wilaya de Tlemcen est réputée pour être l'une des régions d'Algérie où jaillissent le plus grand nombre de sources thermales. De Bourgara à Hammam Bouhnifia en passant par Hammam Rbi et la station de Hammam Bouhjur, cette région regorge de richesses minérales. Réputées au niveau national, les eaux thermales de Bouhnifia constituent un choix thérapeutique pour bon nombre de curistes. Donc les eaux de Bouhnifia sont des eaux calciques et, et donc Elles ont deux indications. Une indication essentielle qui est la rhumatologie. Et la deuxième indication qui est secondaire, c'est l'appareil la, digestif. Pressothérapie, bain, massage sous l'eau avec douche au jet, des soins qui sont fortement demandés par les curistes en quête de détente et de bien-être. Doté de quatre hôtels, à savoir Hamam l'hôtel des bains, le grand hôtel et celui des sources. La station thermale de Bouhnifia a bénéficié d'une enveloppe de 125 milliards de centimes pour la rénovation de ces structures, dégradées par l'effet du temps et de l'humidité. Le montant de la modernisation, 125 milliards. Bon. Euh, on a déjà commencé maintenant pour la modernisation, euh, avec la baléothérapie, c'est 19 milliards. Niveau de la station. L'hébergement, les soins, les bains, euh, la station générale. Un peu plus loin, la station thermale de Bourara est un véritable havre de paix. Dans cette station, la médecine douce a bel et bien pris place à côté de la médecine conventionnelle. Soins humides, mais aussi soins par infrarouge et différents types de massages, ainsi que des cures antalgiques, sont destinés à atténuer les douleurs dues à certaines maladies, notamment dermatologiques et rhumatologiques. Des curistes de plus en plus jeunes viennent profiter des bienfaits de cette eau thermale. عندنا الروماتيز كل لي بيان نت و بعض الحالات الاخرين يكون عندهم دي sur les le mm -hmm. accidents, les euh, AVP, accidents par voie publique. Au cours de cette année, cette station a fait l'objet de travaux de rénovation réalisés en partie grâce au budget du complexe. Bon, pour le, le projet de rénovation, la station a, va rénover le, beaucoup plus le, le, le, le, le bloc thermal. Il mm -hmm. euh, y, y a une entreprise qui a déjà commencé les, les travaux. Il a débuté les travaux et ça va être fait dans 18 mois. D'accord. Pour ce qui est de la rénovation des structures d'hébergement, la station a pris les choses en main, c'est avec les propres moyens de l'unité. Mm -hmm. Pour le moment, on a rénové 7 bungalows et 2 villas. Et on, est, et on va terminer les autres prochaines. Utilisée en complément des traitements médicaux classiques mais aussi comme alternative sans effet secondaire, la médecine naturelle est de plus en plus prisée. Dirigée par l'entreprise de gestion du tourisme de Tlemcen GTT, ces stations thermales font aujourd'hui l'objet d'importantes opérations de rénovation, des projets réalisés dans la perspective de promouvoir le tourisme thermal en Algérie.